Déjà pour votre accueil, je suis ravie de vous présenter euh, ce programme. Donc, euh, tu peux passer, euh, moi qui peux. Euh, Natacha je coordonne euh, le dispositif vigilance euh, en Occitanie. Euh, vigilance, déjà, c'est quoi pour commencer euh, C'est une action du plan phyto qui est pilotée à l'échelle nationale par le Muséum d'Histoire Naturelle et par le ministère de l'Agriculture avec un certain nombre de, on va dire, un consortium de, de chercheurs et qui est mise en place ensuite en région par les chambres régionales ou les frelons. Et donc l'objectif de la biovigilance, vigilance initialement au départ en 2012, quand ça a été créé, c'était de détecter d'éventuels effets non intentionnels des pratiques agricoles sur la biodiversité, dont les produits phytosanitaires. C'est pour ça que ça fait partie des COPITOS. Et donc ça se voulait une sorte de dispositif de veille, d'alerte euh, sur ça, qui pouvait derrière induire des études de phytopharmacovigilance. Euh, donc, en fait, le ENI bio-vigilance, c'est un dispositif où on suit 500 parcelles en France, qui sont fixes, donc suivies de façon plus, plus réannuelle, où on va suivre certains taxons bioindicateurs et on va récolter les pratiques agricoles. Donc, dans ces parcelles-là, on a des parcelles en grande culture, on a des parcelles en maraîchage, en vigne, et il y a aussi 20% de ces parcelles qui sont en agriculture biologique pour pouvoir comparer euh, conventionnelle et agriculture bi biologique. Donc ça s'organise comment euh, donc Il y a un certain nombre d'agriculteurs qui euh, sont volontaires pour mettre à disposition leurs parcelles et aussi pour partager les pratiques qu'ils mettent en place sur ces parcelles et euh, sur les bords de champ. Euh, ces données-là, en fait, elles sont euh, les observations de la biodiversité et, euh, et les données des pratiques sont relevées et saisies par des, des organismes comme les chambres, les fredons, d'autres partenaires naturalistes. Euh, et ensuite, en fait, c'est coordonné par un, un animateur régional, souvent une chambre régionale ou la Fredon, qui va gérer euh, la logistique, qui va euh, coordonner les observateurs et qui va faire de la valorisation locale. Donc, effectivement, comme a dit Annie, nous, euh, la particularité en Occitanie, c'est que, dès le départ, la chambre voulait travailler en collaboration avec euh, Dinafar sur la partie euh, valorisation des données. Euh, et ensuite, le dispositif donc, animé par le NNHN à l'échelle nationale, avec tout un consortium, je vais vous en parler après, de, de chercheurs qui, euh, qui font des thèses, des post-docs sur ces données-là, euh, et qui orientent euh, la, la recherche dessus. Et le tout est piloté par le ministère de l'Agriculture. Donc, je vous ai parlé euh, des bioindicateurs. De, en fait, il y a quatre taxons qui sont suivis dans le dispositif EANI, euh, qui sont la fleur de bord de champ. Les coléoptères dans les bords de champ, les oiseaux autour de la parcelle et les vers de terre dans la parcelle. Donc, ça, en fait, ça a été un choix euh, pour ne pas étendre le nombre de taxons de bioindicateurs euh, qui seraient suivis d'avoir un certain nombre de bioindicateurs qui sont assez connus, euh, qui représentent à peu près toutes les échelles trophiques euh, et qui, où les protocoles sont, sont faciles à réaliser et peuvent être simplifiés pour, pour les observateurs aussi. Donc, je vous ai mis le lien vers le basé-madecum qui détaille un peu euh, tous ces protocoles-là. Euh, donc il y a un certain nombre de protocoles qui seront en fait dans les bords de champs, notamment pour la flore, euh, pour les oiseaux et pour les coléoptères qui se font les fauchoir. Et donc en Occitanie, c'est Laurent derrière qui fait la détermination. Euh, et il y a aussi donc, les, les vers de terre qui sont euh, observés dans la parcelle. Euh, en Occitanie, du coup, maintenant, euh, on a 54 parcelles en fait, dans ce dispositif-là depuis 2012. Donc 33 en Midi-Pyrénées et 21 euh, en lando prussian avec euh, voilà, des parcelles en grande culture, de la vigne, et du maraîchage. Donc je vous mets juste la carte là pour que vous voyez un peu, euh, peu l'étendue du réseau. Euh, et en Occitanie, on a sept euh, structures partenaires euh, qui réalisent des observations, qui peuvent être des chambres d'agriculture, la base de Lers, la Fredon, ou le Zika Et après, voilà, l'animation régionale ce qui est par la chambre régionale, avec l'appui de Dinafort. Et donc, la particularité, en plus, en Occitanie, euh, qui avait été initiée, je crois, par euh, Gérard Balland euh, au départ, c'était de proposer qu'il y ait des observateurs aussi naturalistes, qui est des compétences euh, voilà, plus poussées. Donc on a aussi euh, Philippe Cagnot et Rémi Rudel qui font une bonne partie des observations en Méditerranée. Euh, à l'échelle nationale, maintenant, un peu pour prendre un peu de, de hauteur, euh, il y a aussi un groupe de travail qui, qui analyse cette grosse base de données à l'échelle nationale. Au départ, euh, il y a eu un gros travail de statistique qui a été fait pendant 4 ans pour voir comment analyser ces données-là. Et maintenant, euh, en fait, il y a des... Ça, ça devient un peu foisonnant, il y a différentes thèses qui commencent à être initiées ou à, qui sont à différents stades, il y a un post qui est bientôt fini, mais des nouveaux qui vont arriver. Donc en fait, on en est un peu au début des publications euh, scientifiques. Euh, je vous ai mis en bas là, euh, finalement, les, les publications scientifiques ou vulgarisations qui existent. Pour l'instant, en fait, euh, il y en a cinq qui sont comptabilisées, qui existent depuis 2018, mais en fait, a, là, il commence à y avoir pas mal de papiers qui sont soumis, et qui vont être publiés, quoi. Donc ça, je vous laisserai regarder plus en détail, je n'irai pas forcément dans les détails aussi de, de, de tous ces travaux-là. Moi, je vais me concentrer déjà sur euh, ce qu'on fait nous en Occitanie parce que c'est un, voilà, un peu particulier chez nous vu qu'on travaille en collaboration avec ZINAFOR euh, sur ce programme-là. En fait, dès le départ, il euh, y avait un constat qu'il y avait un fort besoin euh, de la part des agriculteurs et des conseillers d'avoir plus de connaissances sur la biodiversité et aussi que le réseau EANI était assez cloisonné à l'échelle nationale et qu'il fallait mieux le faire connaître. Donc, en gros, il y avait un besoin de vulgariser ces données-là qui pouvaient être intéressantes pour les conseillers et les agriculteurs en Occitanie. Et donc, on a fait un travail d'analyse locale qui n'existe pas forcément dans toutes les régions. Donc, on a eu deux stages qui nous ont permis de, de valider, de consolider notre jeu de données et puis de réaliser des analyses sur ce jeu-là en Occitanie qui ont été co encadrés en fait par la kraux et par Dinaphore, avec forcément un lien avec euh, tous les chercheurs nationaux euh, qui sont un peu spécialisés à chaque fois sur leur, euh, leur thématique de recherche. Et donc on a publié un certain nombre de synthèses régionales en fait, euh, qui, euh, bah, qui dressent finalement les conclusions qu'on a pu tirer de, de ces analyses-là. C'est un peu ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc la dernière analyse, juste euh, pour euh, date, elle date de 2021, donc c'est assez récent finalement. Euh, et donc c'était une stagiaire qui, qui avait euh, voilà, pour mission d'analyser euh, cette base de données-là et de voir quel lien de corrélation elle pouvait avoir entre bah, les données explicatives qui sont euh, l'environnement, les pratiques agricoles, et les données euh, des indicateurs qu'on a, euh, que ce soit l'abondance ou la richesse spécifique euh, finalement de nos taxons donc, dans un premier temps, elle a réalisé un certain nombre de, de modèles euh, linéaires généralisés mixtes, euh, avec les 29 variables au départ qui existent. Mais en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de corrélations ou de données incomplètes, de choses difficiles à analyser. Donc, finalement, elle a simplifié, elle a analysé, euh, elle a réduit ça à 10 variables ex explicatives, qui sont en fait des, des choses qui caractérisent soit la bordure, soit les pratiques agricoles, notamment port chimique et vertis. Euh, des informations générales sur la parcelle et des facteurs aléatoires euh, comme euh, bah, le coût de parcelle et l'année qui peuvent donner des informations sur euh, le climat, par exemple, des choses comme ça. Donc finalement, on a assez peu de variables explicatives pour, euh, pour euh, étudier ces bioindicateurs. Ça, c'est un peu un petit schéma qui résume euh, ce que j'ai dit. À la toute fin, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a regardé. Euh, elle a regardé individuellement les liens de corrélation qu'il y avait entre les variables explicatives et euh, les bioindicateurs en faisant un certain nombre de tests. Euh, voilà, je ne vais pas rentrer dans le détail, puisque c'était son travail à elle. Euh, mais donc, euh, déjà, première conclusion, c'est forcément, on, on a constaté qu'il qu y avait une très grosse variabilité euh, du jeu de données qui s'expliquait par les facteurs aléatoires, qui sont bah, le climat, euh, qui sont en fait l'année et le code parcelle. Mais derrière, en fait, ça peut être lié à des facteurs qu'on n'arrive pas trop à quantifier actuellement, qui peuvent être le climat, d'autres conditions, conditions de la parcelle qu'on n'a pas bien identifiées, des bio-observateurs, etc. Donc fait quand même une bonne partie de la variété. Euh, ensuite, alors, je vais un peu vous montrer ce qu'on a pu avoir comme conclusion sur les différentes actions. Et quand je pourrais, je vous fais aussi un petit parallèle avec ce qu'on a, euh, qu a comme conclusion à l'échelle nationale. Donc en Occitanie, euh, la, les analyses qu'on a, a faites, elles montrent finalement des liens qui sont assez connus, hein, qui sont assez classiques. Euh, typiquement, euh, l'impact négatif euh, d'un sol nu en hiver sur, euh, sur le nombre de vers de terre euh, au mètre carré, c'est quelque chose qu'on euh, qu voit assez bien. Pareil, euh, l'impact de la profondeur du travail du sol sur les différents groupes fonctionnels avec euh, un impact particulièrement négatif sur les années qui, euh, qui vivent sur toute la profondeur du sol. Ou encore un autre, euh, un autre résultat qu'on avait, mais qui doit être encore un, un peu approfondi, je pense, c'est euh, l'impact positif de la largeur de la bordure sur euh, les vers de terre au sein de la bordure, potentiellement parce que ça, ça favorise la recolonisation des vers de terre. Et ça, ces effets-là, on peut aussi euh, les détailler par culture, par euh, enfin, système de culture type, on va dire. On voit par exemple qu'en maraîchage, dans des systèmes avec un, un labour euh, bah, plus répété, plus fréquent, on a moins d'individus de vers de terre qu'en en, en culture ou en viticulture, et notamment sur les diagnostics qui sont sensibles à ça. Euh, sur les oiseaux, c'est plus compliqué en termes d'analyse avec les données qu'on a, euh, parce qu'on voilà, n'a pas beaucoup finalement, de, de variables explicatives pour bien euh, caractériser les populations euh, d'oiseaux. Euh, et d'autant plus que donc, les données en midi-pyrénées, Pyrénées, vu que c'est Philippe Cagnot qui les fait, sont très exhaustives, mais pas en langue donc voilà. On a aussi des jeux de données un peu différents en fonction des territoires. Néanmoins, ce qu'on voit, c'est que du coup, euh, la richesse spécifique des oiseaux dans le bocage est, euh, bo est statistiquement supérieure à d'autres types de paysages, qu'ils qu soient open field ou mixtes. Et quand je dis bocage, en fait, c'est finalement les parcelles qui sont au niveau des coteaux gascons, euh, au niveau aussi de la zone atelier euh, de Zénaphore. Donc c'est quelque chose qui est étudié, qui est connu, que ouais, c'est une zone assez riche euh, en espèces d'oiseaux. Donc ça, c'est quelque chose qui revient aussi dans les données. Ensuite, euh, donc pour le taxon des coléoptères, ce qui est ressorti en Occitanie, euh, c'est déjà l'impact euh, positif des paysages ouverts sur euh, l'abondance la, des coléoptères. Donc, ça, on se dit que c'est peut-être lié au fait que bah, les alloueurs, ça peut favoriser les, les processus de dispersion et les flux euh, de coléoptères. Mais bon, après, on n'a pas beaucoup plus d'éléments. Un impact positif des fossés en bord de champ. Donc ça, c'est pas trop l'expliquer. Et un impact potentiellement négatif du nombre de désherbages euh, sur le nombre de groupes, de morphogroupes de coléoptères. Donc, c'est le seul lien qu'on a vu vraiment entre phyto et coléoptères pour l'instant en Occitanie. Néanmoins, ce qu'on voit, c'est que les données coléoptères, euh, elles sont assez difficiles à analyser à l'heure actuelle. Comme je vous l'ai dit rapidement, en fait, pour l'instant, bah, Laurent, il fait l'identification, mais il s'arrête au morphogroupe, Donc, on n'a pas forcément l'information par espèce. Donc derrière, on ne peut pas forcément dire euh, quelle est la part bah, des ravageurs, des auxiliaires euh, dans une parcelle. Euh, en plus de ça, on a une très forte variabilité en oxytamie au niveau des données, avec beaucoup moins de coléoptères en, en, en langue croussillon par rapport aux multipyrénées ce qui peut traduire énormément de choses en fait, que ce soit un facteur du climat, un bio-observateur, euh, voilà, il y a quand même des inconnus. Euh, donc sur les coléoptères, en fait, on est euh, pas mal en attente d'un nouveau projet ANR qui va avoir lieu, enfin qui a commencé là, qui s'appelle AgribiOdiv, et qui va mettre en place une méthodologie de méthode, métabarcoding pour les coléoptères, qui permettra derrière de séquencer euh, génétiquement les espèces et d'aller plus loin que ce qu'on fait actuellement. Euh, je ne sais pas si j'ai le temps oui bon, éventuellement après je vous donnerai aussi si vous voulez quelques autres analyses à l'échelle nationale qui vont un peu plus loin du coup sur ces données coléoptères là où on peut voir des liens par exemple entre ben, la diversité de la flore de bord de champ et des coléoptères etc., qui a un peu plus de résultats à l'échelle nationale que juste à, à l'échelle de l'Occitanie euh, ensuite site pour la flore, donc cette dernier taxon euh, donc en Occitanie, on a identifié euh, de façon assez grossière finalement les communautés végétales euh, des bords de champs. On connaît euh, voilà, les, la répartition euh, entre poacées, acéracées, FABAC, autres familles. Euh, on connaît les espèces les plus fréquentes qu'on retrouve dans ces bords de champs-là. On n'a mmh. pas caractérisé un peu des types de bords de champs euh, comme ils ont pu le faire à l'échelle nationale, je reviendrai là-dessus. Par contre, on a regardé du coup les liens qu'on voit euh, entre euh, pratiques agricoles et flore de bord de champ. Donc, notamment, des, euh, bon, du coup, euh, quelque chose qui ressort très fortement, c'est le lien négatif entre IFT et, euh, on va dire, diversité, euh, diversité de la flore. Euh, donc ça, c'est un lien qui, qui ressort assez clairement. Euh, un autre lien euh, qui ressort, c'est le lien positif jusqu'à un certain seuil des interventions sur la bordure. Euh, par rapport à la diversité, euh, la richesse spécifique. Donc ça, euh, on suppose que c'est lié un peu à l'hypothèse de, de la perturbation intermédiaire qui permet à un certain seuil de favoriser la compétition euh, entre espèces. Mais, euh, mais voilà, avec certainement, un, au bout d'un moment, euh, un effet négatif de ce facteur-là. On a aussi regardé un peu le lien entre, euh, euh, on va dire, en flore alimentice ou agro et les pratiques ou le milieu. Donc, ce qui ressort, et moi je trouve qu'il y a un facteur intéressant, c'est que globalement, ce qu'on voit dans les parcelles en agriculture biologique déjà, c'est que la richesse spécifique est plus importante qu'en conventionnelle, mais pas forcément euh, le nombre d'espèces, on va dire, problématiques. Donc, ça n'est pas forcément quelque chose qui est très connu du milieu agricole, on va dire, mais euh, qui ressort dans nos données, qui ressort aussi à l'échelle nationale. Et après, on voit que bah, les espèces problématiques, elles sont plus présentes dans certains bords de champs, on va dire, qui sont des milieux pauvres comme les tournières les champs, les, ou les, les chantes que dans des milieux plus riches, comme en, le long d'une haie, euh, le long d'une rivière par exemple. Euh, et donc ça, c'est des choses, en fait, de, par rapport à la flore, euh, il y a eu beaucoup de, aussi de travaux qui ont été faits à l'échelle nationale et finalement qui valident tout ce qu'on a vu à l'échelle euh, régionale et qui vont aussi plus loin. Donc le lien entre l'IFT herbicide, le lien négatif de l'IFT herbicide sur euh, la richesse spécifique, il est, est d'ailleurs aussi constaté sur le pourcentage ce appelle, de plantes hémérophobiques, donc c'est l'inverse en fait, des plantes agro-tolérantes problématiques. Euh, on voit aussi un effet négatif du cuivre sur la richesse spécifique, enfin d'autres molécules par exemple. Euh, L'effet de la dose d'azote sur la composition de la flore, ressort aussi à l'échelle nationale, ou encore d'autres facteurs comme la surface de la parcelle, qui peut avoir un effet négatif sur la, la richesse spécifique euh, de la flore de bord de champ. Donc, ça, si vous voulez aller plus loin, je pense que j'ai mis un certain nombre de liens qui renvoient vers ces papiers-là. Euh, papiers un une autre on va dire, approche qu'ils ont menée à l'échelle nationale, mais que nous, on n'a pas menée à l'échelle régionale, comme je vous l'ai dit, c'est de mieux caractériser on va dire, les types de bordures euh, qu'on a. Euh, ce qui a été fait à l'échelle nationale, en fait, il bah, y a des bordures plus typiques euh, des parcelles de viticulture euh, méditerranéenne ou nord-ouest, etc. Euh, et qui, vraiment, euh, sont, avec, qui ont une sorte de cortège d'espèces assez caractéristiques euh, qui s'expliquent à la fois par des facteurs euh, environnementaux comme l'humidité, la lumière, euh, la nitro, euh, la, la dose en azote dans les sols, etc. Mais aussi des facteurs euh, agronomiques comme la taille des parcelles euh, ou autres. Euh, donc voilà pour euh, un peu les résultats qu'on a à l'heure actuelle euh, avec les différentes analyses qu'on a menées actuellement. Euh, peut-être revenir du coup sur l'historique des contributions de Dinaphor dans ce programme. Donc, euh, Annie, je te laisse peut-être la main sur ça. Merci, euh, Nadacha, pour euh, cette présentation. Donc, Je vais juste faire une petite synthèse en fait, de comment Dinaphor a, a contribué à ça, donc essentiellement euh, au niveau régional. En fait, ça a été beaucoup au début, quoi, à l'initiation à la Genèse. Donc, toute la partie Atlas cartographique mise en œuvre du SIG avec le soutien de Sylvie. Le co-encadrement des deux stages, euh, Gabrielle Galupo Gloagin, en fait, euh, vous la connaissez parce qu'après elle est venue euh, à Dinafort découper des fraises pour nous, mais elle a fait son, je crois que c'était son M1 ou M2, enfin je sais, c'était toi la, la tutrice enseignante à l'époque, et puis euh, Chloé Baillot qui, euh, donc, euh, il y a presque deux ans maintenant, euh, qui était en stage de césure de la Gros de Rennes. Voilà, et donc la personne qui travaille le plus en fait euh, maintenant, c'est Laurent, euh, à raison à peu près d'une trentaine de jours par an sur la détermination des coléos et euh, le classement par famille. Et puis maintenant, on voit aussi euh, côté euh, INRAE pour euh, la partie euh, barcoding. Pendant un moment aussi, euh, Amy a été, euh, je dirais, accrochée en tandem avec le, le projet CBOREF, ce qui fait qu'on a organisé une journée en 2015 sur la biodiversité, donc qui était co-organisée avec l'ACRA Occitanie. Bon, avec, euh, on rédige un petit rapport euh, annuel aussi. Et donc, la seule euh, contribution scientifique ou euh, un auteur de Dinafor euh, est. Personne de Dinafort est co-auteur, donc c'est là le papier euh, avec euh, Gérard Balent en 2021, euh, plus sur une proposition euh, méthodologique à l'époque. Il n'y avait pas encore euh, de résultats. Voilà. Donc euh, concrètement, ça veut dire que, en fait, nous Dinafor on reçoit euh, de l'argent. Euh, pour euh, ces contributions-là, et sachant que euh, désormais, ces contributions sont plus d'encadrement de, voilà, de stagiaires et puis euh, tout le travail euh, que fait Laurent. Euh, les groupes euh, sur lesquels EMI euh, travaille, à part les oiseaux, ne euh, sont pas des groupes sur lesquels il euh, y a des chercheurs en fait, euh, qui, qui, qui publient, qui utilisent euh, ces données et puis, euh, pour terminer, peut-être un autre élément, c'est que toutes les approches, enfin, l'approche régionale d'où, nous, d'analyse de données, parce que, en bon, tant que chercheur, on ne peut pas s'empêcher de se dire, il y a des données, uh, voyons voir ce que ça donne, mais de toute façon, on n'a on a pas trop, enfin, jusqu'à maintenant, on a plutôt eu euh, euh, une information qui est ce jeu de données là d'intérêt que c est analysé au niveau national et donc aucune analyse au régionale, ne mérite publication ou d'aller plus loin qu'un rapport de stage. Donc, quand nous, on a fait ce genre d'analyse, l'idée, qui me semble très louable aussi, c'est de pouvoir faire un retour aux agriculteurs qui contribuent, en disant, de toute façon, il y a toujours, ça c'est un gros travail aussi que fait Natacha, il me semble, donc je pas parler, mais il y a toujours un retour vers les agriculteurs de ce qu'on a trouvé dans leur parcelle. Mais on a souhaité, euh, que ce soit par le travail de Gabriel ou de Chloé, pouvoir leur donner une, une idée plus générale, des conclusions principales que l'on peut tirer euh, à l'échelle régionale. Voilà. Ouais, c'est une bonne transition avec moi, l'ouverture que j'allais proposer aussi. Alors, là, sur ça, je pense que ce qui ressort aussi ouais, dans, dans cette présentation-là, c'est que voilà, c'est un, une grosse machine d'analyser cette base de données euh, voilà, qui est assez... Euh, assez vaste, il y a des choses à l'échelle nationale qui peuvent potentiellement nous inspirer à l'échelle régionale pour avoir d'autres approches, d'autres axes. Néanmoins, nous, on est toujours un peu en recherche, en tant que chambre d'agriculture, comment valoriser ces données auprès des conseillers des agriculteurs de façon un peu plus concrète pour les sensibiliser à la biodiversité, euh, pour les aider à monter en compétences. Donc c'est vrai que nous, pour l'instant, on fait toujours ce, ce travail-là où on dit aux agriculteurs, voilà ce qu'on a vu dans nos parcelles euh, mais eux, ils sont toujours en attente de dire OK, bon, d'accord, vous avez vu ça. Et donc, quoi, Enfin, je, je fais quoi par rapport à ça Est-ce que, Quel service ça me rend euh, Comment je favorise la biodiversité Enfin, Voilà, on est toujours en train d'essayer de, de, de trouver d'autres approches qui nous permettent un peu mieux de répondre à ça. Sachant que bah, vous l'avez compris, en fait, Lani, c'est un dispositif, une action déco qui a un certain historique, maintenant 10 ans dans sa façon dont ça a été construit, donc qui aussi peut nous limiter euh, qui ne permet pas, par exemple, de faire un diagnostic de diversité ou de faire de l'observation de façon plus participative, etc. Donc, euh, voilà, on essaye parfois d'avoir de, de nouvelles idées, finalement, pour, euh, pour innover un peu euh, sur ce dispositif-là. Voilà, ça c'est un peu notre approche euh, à l'échelle de la Chambre. Merci beaucoup.